Génial, c'est moi, Georgiana. Ah moi, ce que je veux, c'est devenir pompier. C'est mon rêve. Ah c'est mon destin. Tu sais pourquoi on dit un pompier et pas une pompière? C'est une énigme? Non, c'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompier. C'est contre le règlement. Les filles peuvent pas être pompiers, mais bien sûr. Bonjour. Je veux dire bonjour, il y a quelqu'un D'accord. Tu es un des volontaires Est-ce qu'on se connaît Laisse-moi te présenter ton équipe. Le cerveau de la bande, un grand spécialiste de la chimie. Ah, oh, d'accord, d'accord. Gene, ton chauffeur, le taxi le plus rapide de Manhattan. T'es qui, toi Oh moi, je suis Joe. C'est ça, Joe, je suis pompier, je suis Joe le pompier. Hé, hey, on se calme, Joe, tu as bien vérifié, ouais. là ah, Pression de l'eau. Flash spécial, le pyromane de Broadway a incendié un nouveau théâtre. La ville entière est en danger. Tenez-vous prêts On y va Tu me fais penser à ma fille. Tu dois avoir à peu près le même âge. Elle voulait être pompier, elle aussi. Alors pourquoi vous ne lui apprenez pas comme à moi Parce que c'est ma fille. Je l'aime et je suis déjà inquiet pour elle à chaque seconde. Oh. le spectacle commence Sérieux Peut-être que c'est un signe qu'il est temps de poursuivre vos propres rêves. J'ai jamais abandonné les miens.